Bonjour à tous, cette vidéo est faite pour vous donner envie de participer à un prochain séminaire de découverte de la process communication. Ces deux jours sont faits pour vous aider à réaliser vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, pour améliorer votre qualité de vie au travail, mais aussi dans votre famille ou dans vos relations amicales. Dans cette première vidéo, je veux vous donner les grands principes de cette méthode, ce qui devrait faciliter votre travail de réflexion en amont de ce séminaire et nous permettre ainsi de travailler au plus près de vos attentes. Ce modèle est basé sur les concepts de l'analyse transactionnelle. Il a été développé à la fin des années 70 par le psychothérapeute américain TB Keller. Il a connu un essor considérable depuis cette date. D'abord, grâce à son utilisation par la NASA dans le processus de sélection des astronautes dans les années 80. Puis, par la reconnaissance publique de son efficacité par le président américain Bill Clinton. Aujourd'hui, plus d'un million de personnes dans le monde ont reçu leur profil processcom. Avant de venir, vous remplirez vous aussi un questionnaire en ligne et je vous remettrai le résultat, votre profil processcom, le premier jour de notre séminaire. Le but de la process communication, c'est de mieux comprendre l'origine de nos comportements, en positif et sous stress. De mieux analyser notre vision du monde et d'avoir un regard neuf sur nos points forts elle permet aussi de faire la même chose avec les personnes que nous rencontrons, avec lesquelles nous travaillons, avec lesquelles nous vivons. Nous allons identifier et tester, pratiquer les leviers qui vont nous permettre de rester le plus possible dans une communication positive hors du stress. Pourquoi D'abord parce que c'est plus respectueux de nous-mêmes et des autres. Ensuite, parce qu'une communication positive est beaucoup plus agréable, beaucoup plus plaisante. Enfin, parce qu'elle est beaucoup plus efficace. Nous atteindrons nos objectifs de manière bien plus certaine et en consommant beaucoup moins d'énergie. Dans notre culture, nous privilégions traditionnellement l'intelligence rationnelle, la structuration de la réflexion. Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à analyser ses émotions, celles des autres, et à influer sur le processus, c'est-à-dire la circulation, le flux des émotions entre moi et les autres. Avec la process communication, vous aurez un moyen simple, opérationnel, compréhensible par tous, pour renforcer cet autre moteur de la relation. Le premier levier de la process communication, c'est que ce modèle se focalise sur nos comportements observables. Il peut nous arriver par exemple de dire de quelqu'un « c'est un crétin », ce qui sous-entend nécessairement « je ne peux pas ». « Travailler avec lui » ou « Je ne peux pas supporter d'être à un dîner avec lui ». En travaillant avec la Procescom, nous allons remplacer « C'est un crétin » par « Ce qu'il vient de faire, tel ou tel comportement qu'il a l'habitude de faire ne me convient pas ». Et nous allons pouvoir analyser ce comportement, voir pourquoi il est difficilement gérable pour moi, et pourquoi d'ailleurs pourquoi l'autre le supporte très bien, et à quelle motivation cela correspond. Dans notre rapport aux autres, au lieu de rester coincé dans le verbe être, nous allons passer au verbe faire. Au lieu de condamner intégralement telle ou telle personne, nous allons pouvoir discuter de tel ou tel comportement et trouver des solutions acceptables par tous. Ce modèle permet de se coacher soi-même pour rester dans des échanges positifs, satisfaisants, productifs. Prendre conscience de ses forces et de sa motivation permet aussi de faire des choix plus clairs dans ses orientations professionnelles, de mieux savoir vendre un projet, des produits ou soi-même dans le cadre d'un recrutement. Dans les équipes, la process communication est un guide puissant pour répartir les missions en utilisant au mieux les compétences de chacun et en entretenant la motivation et le bonheur au travail de tous. Un enjeu essentiel dans l'entreprise du 21e siècle. Cela permet de développer une sorte de tolérance constructive où chacun a pris conscience de ce que les autres avaient des modes de fonctionnement différents et qu'il n'y a pas de fonctionnement idéal. Tout peut fonctionner à condition que nous restions en pensée claire, en communication positive et que nous utilisions au mieux nos puissances respectives. Depuis 2010, j'ai fait découvrir ce modèle à des centaines de personnes, dans des entreprises très diverses, en individuel ou en équipe, et puis aussi à des personnes qui allaient passer des entretiens de recrutement ou bien à des couples, à des familles, bref, dans une très grande diversité de situations. Leurs retours sont enthousiastes, et vous trouverez certains de leurs commentaires sur ces pages, par écrit ou en vidéo. Bien sûr, vous avez aussi sur ce site toutes mes coordonnées, donc si vous avez des questions, contactez-moi. Et je vous retrouve dans une seconde vidéo pour vous décrire plus complètement le modèle process communication, ses origines et son fonctionnement. A tout de suite.